Nous sommes le 24 septembre 2020 et vous êtes euh, les bienvenus dans le webinaire du volontariat franco-allemand en établissement scolaire pour euh, les tuteurs et les tutrices de cette année 2020-2021. Euh, alors tout d'abord euh, peut-être question technique, euh, on espère que vous nous voyez et que vous nous entendez. Euh, si vous ne nous entendez pas et ne nous voyez pas, écrivez sur le chat. Je mime pour, euh, voilà, pour les personnes qui ont des problèmes techniques. Ok, bon, je pense que ça a l'air de, de fonctionner. Euh, bonsoir. Donc, euh, on va se présenter, on va présenter rapidement toute l'équipe. Euh, donc, je suis Rinja Kotomanana. Euh, je m'occupe du VFA, donc Volontaire franco-allemand. Euh, bon, J'espère qu'on n'entend pas les cloches parce qu'on est juste à côté d'une église. Donc, je m'occupe du volontariat franco-allemand en établissement scolaire euh, euh, depuis euh, voilà, presque 5 ans maintenant. Euh, et je suis basée dans les bureaux de l'ophage à Saarbrück. Et je m'occupe spécialement du groupe C et du groupe F. Je vais laisser ma, la parole à mes, mes trois autres collègues. Je continue. Et donc moi, je m'appelle Christina Franz. Je travaille aussi euh, comme ma collègue au bureau de Saarbrück euh, depuis aussi euh, bientôt, depuis cinq ans. Et euh, moi, je m'occupe de, de, des groupes de séminaires D et E. Donc, c'est un truc trisophage pour les volontaires et tuteurs et tutrices de ce groupe-là. Bonsoir, je m'appelle Anna Bidera et je suis une volontaire à l'OFage à Paris et j'ai commencé début septembre et je travaillerai pendant 12, 12 mois dans le secteur du volontariat. Oui. Euh, bonjour à tous, comme Anna, je suis également une volontaire, je m'appelle Laurie Brun et j'ai une équipe notamment pour le compas et la scolaire et la distance du travail avec Christina et Et euh, je suis donc à l'OPA depuis le début septembre aussi et je travaille en okay. Merci beaucoup. Euh, on va voir également euh, qui est présent euh, actuellement sur le, le, volontaire, euh, le, le webinaire. On voit qu'il y a actuellement 23 participants. Il y a Aline Meunier, Marise Fariray, Véronique euh, Dombiens, Laure de Marco, Petra Le Gros. Florence Guinedo, Anita Guichon, Muriel Etoré, Alexandra Latos, Alexandrine Laurent, Marie-Ange Maron, Ségolène Posse, Audrey Gibert, Sophie Adeline, Isabelle Mazin, Virginie Guillaume, Jean-Christophe Beck, Virginie Aignan, Jérôme De Graves et Elsa Janoir. Bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Donc, euh, comme vous l'avez vu, vous pouvez interagir sur le chat avec nous. Et euh, euh, voilà. donc, je voulais donner une petite précision. Ce webinaire est enregistré euh, et sera envoyé uniquement à, au tuteur, évidemment. Euh, donc, tout ce que vous écrivez sur le chat sera également dans la vidéo, normalement. Si vous avez, ça a déjà commencé, donc euh, vous présentez euh, dans le chat avec euh, par exemple le nom de, structure, de votre structure et euh, où vous vous situez euh, actuellement. Vous avez également en cours euh, au milieu de votre écran euh, un petit sondage pour savoir de quelle structure est-ce que vous venez. Puis ça nous permettra déjà ça nous permettra de vous maintenir un petit peu éveillé pendant cette heure ensemble. Et puis, euh, ça nous permettra de voir un petit peu qui vient de où, euh, qui intervient dans quelle structure exactement. Voilà. Euh, nous allons donc. Euh, alors, euh, je vais arrêter le, le sondage et présenter les résultats. Euh, voilà, donc normalement, ça, ça, Christina, tu peux me confirmer que ça s'affiche à l'écran, les résultats Pour moi, ça s'affiche. Ok, super. Normalement, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Euh, donc, euh, voilà, donc on voit que euh, la plupart d'entre vous viennent de structures donc, diverses. Euh, pour les, euh, donc, je suppose que ce sont les, les collèges et les, euh, et les lycées. Euh, voilà, 15% sont en école maternelle et 15% en école élémentaire. Euh, alors, nous allons continuer du coup euh, la présentation. Donc, euh, nous allons vous présenter euh, voilà, en plusieurs chapitres, euh, en plusieurs informations, euh, Voilà, que ce soit la présentation du programme du VFA euh, ou des informations administratives ou des, euh, des conseils ou des constats sur l'accompagnement des, des volontaires, des types d'astuces d'autres tuteurs euh, et nous reviendrons à chaque fin de partie sur vos questions, donc n'hésitez pas à interagir, même si on n'y répond pas tout de suite, ce sera à la fin de chaque partie. N'hésitez pas à poser vos questions euh, et à interagir, euh, même entre vous, si vous le, si vous le souhaitez. Euh, avant de euh, commencer euh, toute euh, cette présentation, nous avons quelques informations à vous communiquer par rapport euh, à la crise sanitaire, donc au coronavirus. Donc, euh, Ce sont quatre informations pour l'ophage pour nous qui sont euh, importantes euh, tout d'abord euh, on ne peut pas garantir que tous les séminaires auront lieu en présentiel euh, voilà, donc euh, on a essayé de faire l'effort pour le premier séminaire mais les sondages actuels n'annoncent pas forcément de, de bonnes choses donc euh, ils seront sans doute faits en ligne c'est-à-dire qu'il faudra quand même, même si le séminaire est, euh, se passe en ligne et non présentiel, il faudra quand même libérer euh, des euh, les volontaires sur les mêmes dates que nous vous communiquerons euh, dans les la, prochaine, la semaine prochaine ou dans deux semaines au plus tard. La deuxième information, c'est que si un établissement ferme, il faut prioriser le télétravail et intégrer le volontaire au maximum dans le, le travail. Si vous voilà, menez des, des, des activités, des cours en ligne, par exemple, avec vos élèves, euh, voilà, nous, l'année dernière, on a eu plusieurs euh, retours de tuteurs et de volontaires qui nous disaient avoir euh, mis les volontaires et contributions pour faire des soutiens de cours, soit en petit groupe, soit en individuel. Parfois même, euh, on voit volontaire en organiser des... Exit, non, des, pardon, des euh, escape games en ligne, euh, Voilà, donc euh, voilà, ce sont des, des idées que, que l'on vous donne. Troisième information, c'est que si l'établissement euh, est ou l'internat ferme, euh, il faut prévenir euh, voilà, votre interlocutrice à le plus rapidement possible et euh, essayer de trouver une alternative euh, de logement sur place. ce sont soit logés chez les amis sur place, chez d'autres volontaires, euh, euh, soit, euh, soit chez des amis euh, autres que volontaires, soit parfois chez le tuteur, la tutrice, euh, soit parfois dans, dans des familles euh, d'élèves, de, les solutions sont très différentes. Euh, S'il n'y a vraiment aucun moyen pour vous de trouver une alternative de logement, si votre établissement ferme et que le volontaire ne peut pas rester à l'internat, euh, Prévenez-nous dès que possible. La quatrième information, c'est que euh, pour ce cycle, l'OFAGE ne pourra pas prendre en charge les frais de voyage euh, des volontaires s'ils veulent rentrer en Allemagne euh, à cause d'une évolution de, de, de la pandémie. Alors voilà, c'était les, les quatre informations, euh, je pense, principales pour euh, euh, concernant la, la crise sanitaire. Donc, euh, voilà, maintenant, nous pourrons vous, euh, vous présenter, euh, du coup, le, le VFA. OK, pour commencer euh, cette présentation, on va bien vous montrer euh, une petite vidéo sur le, sur le volontariat franco-allemand. Donc, normalement, euh, une vidéo va s'afficher avec le son euh, qui dure deux minutes. Euh, si euh, le lien ne marche pas, euh, ne, la vidéo ne s'affiche pas, euh, nos collègues vont euh, écrire, envoyer le lien voilà, de, de YouTube sur lequel vous pouvez le visionner. Nous vous retrouvons dans deux minutes. Ich heiße Kim und mache meinen Freiwilligendienst äh, zurzeit an der paris sorbonne nouvelle Hallo, mein Name ist Juri und ich bin Schulfreiwilliger am Lycée Agricole La Germinière. Der deutsch-französische Freiwilligendienst richtet sich an alle Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren, die ihren ständigen Hauptwohnsitz in Deutschland oder in Frankreich haben. Der Volontär Formation und kann sich mit Mission mit Kim hat sich in der Universität sehr, sehr schnell eingefunden und ist in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bindeglied geworden. Der Freiwilligendienst war für mich unglaublich abwechslungsreich. Ich habe insgesamt mehr als fünf Projekte geleitet, unter anderem die Deutsch-Französische Theatergruppe ins Leben gerufen. Ich persönlich komme aus Berlin und hier bin ich eben eher auf dem Land. Das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Es war am Anfang auch nicht einfach aber inzwischen habe ich mich eigentlich ganz gut angepasst, glaube ich. Die größte Mission ist die Freizeit der Schüler gestalten, indem ich Projekte und Ateliers anbiete. Wer hat Lust, den Steckbrief zu übersetzen? Die zweite Mission ist das Raussuchen von Praktika ähm, im Ausland, möglichst eben in Deutschland und eben auch ja, das Vermitteln von Stipendien. Curie, hat vraiment les mettre en confiance pour valoriser l'expérience d'un service civique enfin d'une année à l'étranger. Je suis animatrice, éducatrice dans une maison de quartier à Berlin. Ça va du coloriage, à la danse, à l'accompagnement d'enfants. Je les écoute surtout et je joue avec eux. pour les enfants, c'est très spannend. Et je crois que c'est un multikulturel austausch, que les gens l'entendent. C'est une expérience inoubliable et je suis en ressort grandi. Je peux le programme denjenigen von euch empfehlen, die noch nicht ganz genau wissen, Was sie später machen wollen, die erstmal ein bisschen Abstand brauchen, die eine neue Erfahrung eben möglichst im Ausland haben wollen. Ich habe unglaublich viele Sachen während dieses Jahres gelernt und unglaublich viele nette Menschen kennengelernt und ich würde es jedem empfehlen, diesen Freiwilligendienst zu machen. Oui, voilà, uh, J'espère que pour tout le monde. La vidéo est terminée. Oui. Donc euh, là, vous avez déjà eu quelques impressions sur, euh, sur le volontariat franco-allemand et aussi sur d'autres domaines que le domaine scolaire. Euh, donc, le volontariat franco-allemand était une demande conjointe du, des, du, des gouvernements français et allemands. Et donc, euh, nous, on a le soutien pour ce programme d'une du, part du service civique et euh, du International Jugendfreiwilligendienst, donc d'un dispositif allemand. Donc, tous les volontaires allemands ont un double statut donc, euh, c'est à la fois un service civique et à la fois aussi un international à une frère Donc, euh, voilà, bien intégré dans les deux, dans les dispositifs des deux, des deux pays. Donc, euh, le, le volontariat existe depuis 2007 dans le domaine associatif. Donc, euh, les domaines du, par exemple, du, de l'écologie, sport, culture sociale, etc. Donc, là, vous avez déjà vu euh, des volontaires, par exemple, du, du domaine social tout à l'heure dans la vidéo. Et depuis 2012, il existe dans le domaine scolaire, donc là où vous participez aussi. Et euh, il y a actuellement, euh, on a 71 volontaires allemands qui sont actuellement en France et on a 44 volontaires français qui sont actuellement en Allemagne. Donc, euh, idéalement, ce serait équilibré. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et cette année, nous sommes euh, voilà, quand même contents de pouvoir envoyer tant de volontaires malgré la situation sanitaire actuelle. Voilà, donc... Euh, euh, continuer. Donc, nous continuons avec la um, présentation, du coup, cette fois, de la carte des structures. Donc, euh, en fait, euh, donc ce sera envoyé dans, dans, le, dans le lien, euh, dans le, un lien qui va arriver dans le, dans le chat. Euh, sinon, c'est affiché sur la diapositive. Euh, vous avez à disposition sur le site internet du VFA une euh, carte Google Maps avec euh, toutes les informations sur euh, où se trouvent qui participe. Donc, pour l'instant, euh, il ne s'agit que des structures du coup, dans le, les, le milieu scolaire, euh, dans le milieu en enseignement supérieur et euh, les volontaires allophages. Mais euh, voilà, donc dans, dans les prochaines semaines, au cours du mois d'octobre, il y aura également toutes les structures euh, en, associatif, euh, en association. Donc euh, voilà, donc si jamais vous souhaitez euh, voilà, prendre contact les uns les autres, vous pouvez toujours le faire à travers euh, cette carte des structures. Ok. Voilà, donc. Pour, pour continuer un peu à, à présenter le programme donc euh, l'objectif du spécialement du volontariat franco allemand en établissement scolaire est vraiment de, de contribuer donc les volontaires contribuent à la transmission dans, dans les deux pays de la langue et de la culture du pays partenaire donc euh, pour les volontaires euh, allemands en france il s'agit du coup de la promotion de la langue et de la culture euh, du, du pays euh, d'Allemagne et aussi de promouvoir la mobilité des jeunes euh, en, en Europe, et oui, en Europe euh, généralement. Oui. Donc, euh, une petite question euh, donc, qui devrait apparaître bientôt euh, sur, sur vos écrans euh, un sondage. Euh, donc, euh, On aimerait bien savoir si vous savez déjà quelle mission le ou la volontaire aura euh, dans votre structure. Donc, j'espère que, que la question pourra se... Voilà, ok. Donc, les, les, les possibles réponses sont, ben, est-ce que vous prévoyez que, que la, là où le volontaire soit surtout dans les cours d'allemand, dans les cours d'autres langues aussi, est-ce que vous prévoyez aussi que le, que le volontaire anime des clubs de conversation de langue, des cours d'art, des cours de sport, des événements ponctuels est-ce que vous prévoyez surtout que, que le, le volontaire soit, euh, oui, euh, anime des ateliers extrascolaires Donc, ça peut être très varié, bien sûr, et d'après les intérêts des, des volontaires. Ou que, que là le volontaire euh, euh, accompagne à des excursions ou aide à organiser des excursions ou autre chose. Donc, là, ça se remplit plutôt bien. Donc, euh, voilà, donc, on va peut-être arrêter le, le sondage maintenant pour que tout le monde puisse voir les, les résultats. Euh, donc, évidemment, il y avait plusieurs réponses possibles, mais alors, on voit que la grosse majorité, c'est évidemment les, les cours d'allemand à 22%, euh, suivi des clubs de conversation de langue, puisque, évidemment, les volontaires ne sont pas seulement missionnés uniquement pour les cours, ils peuvent également... Euh, voilà, contribuer à des activités euh, à part ou en tout cas des activités plus euh, enfin, ludiques, en tout cas, pour contribuer à la langue. Mais euh, euh, voilà. ça peut également être des missions, donc on le voit, 18% également euh, des, euh, des événements ponctuels. Donc je suppose que euh, ce sont aussi beaucoup des, euh, des, euh, des événements des portes ouvertes, des journées euh, franco-allemandes, des journées... Euh, euh, de l'Europe ou d'autres portes ouvertes, vous pouvez très volontiers euh, voilà, taper dans le chat les différentes missions que vous avez euh, prévues. Surtout qu'on voit qu'il y a 10 de réponses qui stipulent que ce sont d'autres missions, donc on n'y a pas forcément pensé. Euh, N'hésitez pas à, à, à décrire un peu les différentes missions. Alors, voilà, Erasmus Day, par exemple, le 15 octobre, qui arrive bientôt, avec le focus sur l'Allemagne. Donc, c'est une bonne occasion, évidemment. Euh, N'hésitez pas voilà, à interagir et peut-être que ça pourra aussi donner des idées à d'autres tuteurs euh, voilà, pour le, les interventions des, des volontaires. Euh, nous, Alors, par rapport aux missions de volontariat, euh, on a déjà abordé un petit peu. Euh, les, euh, les contenus des missions dépendent évidemment surtout en fait, des, euh, des besoins et de la forme de chaque établissement, euh, et euh, aussi évidemment des compétences et des intérêts euh, des volontaires. Par exemple, euh, voilà, évidemment, il y a aussi beaucoup de cours, de missions de cours, de conversations de langue, parfois d'interventions dans des cours euh, d'art, des cours de, euh, de, de sport ou d'activités extrascolaires. Euh, et donc, euh, chaque année, on a beaucoup de retours différents. Ça peut être. Des animations de, de clubs de langue, d'allemand pardon, d'anglais, ça peut être des cours de théâtre, fort de théâtre franco allemand ce qu'on a déjà eu, euh, des interventions en histoire, euh, en sport, art, euh, on a eu également aussi des, euh, des hôtels pour insectes, euh, voilà. on a eu des soutiens euh, dans l'organisation d'échanges euh, ou de sorties, que ce soit en France mais aussi à l'étranger, en Allemagne ou dans d'autres pays. Euh, on a eu des aides à la réalisation de manifestations, par exemple les journées franco-allemandes, comme déjà dit, euh, des conseils auprès d'élèves qui souhaitent partir à l'étranger ou euh, s'orienter, euh, qui souhaitent faire un stage à l'étranger, donc euh, de l'accompagnement dans la rédaction de CV, de l'aide de motivation. Euh, on a également à l'OFage un programme qui s'appelle le projet 1-2-3-4. Ce sont subventionnés, des, des projets, projets franco-allemands initiés par des jeunes euh, qui sont innovants, euh, donc euh, innovants c'est large, des, des choses tout à fait atypiques, euh, et donc ce sont des projets financés à hauteur de maximum 1234 euros, euh, voilà. Donc euh, ce sont des, des informations qui peuvent être euh, qui peuvent être importantes pour vous en tant que tuteur et pour les volontaires euh, également. Euh... Euh, voilà, évidemment, la mission ne se limite pas uniquement à l'apprentissage de, de la langue euh, et il y a évidemment des restrictions aux missions parce que les volontaires ne sont pas des assistants de langue euh, et donc, ils, sont, ouais, donc euh, ils ne sont pas non plus stagiaires, c'est tout à fait un autre statut. Ils n'ont pas le droit de remplacer un poste fixe ou de donner des, des cours euh, euh, de manière complètement indépendante, il faut toujours qu'il y ait une personne qui euh, a la responsabilité des élèves, une personne autre qui n'est pas de volontaire. Donc ça peut être vous, mais ça peut être également des collègues euh, dans, votre, dans votre école. Euh, et alors évidemment, il y a une flexibilité, les, les volontaires peuvent euh, euh, être seuls avec des élèves, généralement plutôt des petits groupes, c'est ce qui se fait le plus. Euh, et pas voilà, un groupe entier, sauf si les volontaires le demandent expressément, mais vous le demandez expressément, mais euh, voilà, ils peuvent être seuls avec un petit groupe, mais ils n'en sont pas responsables. Et surtout, une personne doit être au courant de où se trouve le volontaire avec ce groupe. Euh, ce qu'il y fait est de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Donc pas forcément une personne qui reste dans la salle, mais qui puisse être euh, voilà, dans, les, dans les alentours, euh, dans les salles à côté. En cas d'urgence, euh, ça me mène à la, nous mène à la prochaine, petit, prochain petit sondage. Euh, on aimerait savoir si pour vous, c'est en fait la première fois que vous accompagnez un volontaire euh, ou si vous en avez déjà accompagné dans le passé. Donc, que ce soit le programme du volontariat franco-allemand ou autre. Euh, voilà, donc on attend un petit peu vos, que les personnes répondent. Donc, vous êtes désormais 30, euh, 31 personnes. Donc, plusieurs personnes nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue à tout le monde. Euh, alors, on va, je pense qu'on va bientôt clore le sondage. Voilà. Donc, vous voyez apparaître que la plupart d'entre vous, du coup, plus de la moitié d'entre vous accompagnent un volontaire pour la première fois. Donc, euh, nous sommes très contents que, euh, contentes que vous, vous participez à notre webinaire. Euh, pour euh, 17% d'entre vous, c'est vous, vous avez déjà accompagné en volontaire une fois, et pour 30% d'entre vous, l'expérience voilà, est déjà euh, installée. Euh, N'hésitez pas à donner vos idées, euh, du coup, pour les personnes qui ont déjà de l'expérience, à donner vos, vos tips et astuces euh, voilà, dans, le, dans le chat pour les nouvelles personnes en fonction des thématiques qu'on aborde, par exemple. Je vois dans le chat que vous échangez déjà beaucoup sur les différentes missions que, que vos volontaires ont, donc c'est très intéressant. J'ai aussi vu une question euh, que bien, à laquelle j'aimerais bien répondre. Euh, c'était pour savoir, c'était une question de Florence euh, Guignodeau. Les volontaires peuvent-ils euh, promouvoir la langue et culture allemande dans d'autres établissements de la ville pour inciter les élèves de collège ou de primaire à choisir l'allemand en sixième ou cinquième alors, euh, donc là, ce qui est important, c'est que si c'est pour des missions ponctuelles, si par exemple, là où le volontaire va euh, une, deux, trois fois dans un établissement, euh, ça ne pose pas de souci. Par contre, pour des missions régulières, euh, ce serait difficile, premièrement, parce qu'il faut que toutes les tous les, euh, les établissements euh, Doivent être validés par, euh, par le International Union donc par le dispositif allemand, pour des, pour des ré missions régulières, par exemple, oui, euh, toutes les semaines. Et aussi, ben, bien sûr, si le volontaire, là où le volontaire est dans plusieurs, ou euh, dans beaucoup d'établissements différents, ça peut être dif euh, difficile aussi pour le volontaire de toujours devoir s'adapter. Mais si c'est pour des missions, vraiment ponctuels, euh, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si vous avez des questions là-dessus encore, n'hésitez pas non plus à, nous, à vous adresser à nous individuellement. Voilà. D'ailleurs, euh, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, plusieurs interactions. Peut-être que Christina, on peut euh, regarder rapidement déjà ouais. avant de continuer. On n'a pas exactement terminé cette partie-là, mais ça peut être une bonne, bonne oui. chose de revenir dessus. Donc, oui. euh, voilà, donc on va défiler euh, petit à petit. Euh, normalement, euh, le chat s'affiche euh, au milieu de l'écran. J'espère que c'est euh, le cas pour tout le monde. Donc, euh, j'avais vu des questions, une question à propos de, du coronavirus. Voilà, donc euh, Elsa Jaguar qui a posé la question euh, de comment faut-il que les volontaires fassent les tests avant de rentrer en vacances Donc, euh, et c'est précisé, en gare... En France ou en Allemagne euh, Alors, ça, ça dépend. Euh, normalement, si je ne me trompe pas, sinon Christina, tu peux euh, volontiers m'interrompre pour me rectifier, me corriger. Euh, le, en Allemagne, souvent les, dans les grandes villes, les tests peuvent se faire directement euh, euh, sur place, donc euh, voilà, avant de partir ou en arrivant en Allemagne. Donc c'est possible de le faire et donc il faudra ensuite s'isoler euh, en quarantaine jusqu'à l'obtention des résultats, des tests, euh, quand ils seront revenus en France. Euh, c'est possible et en Allemagne, l'avantage c'est que ce sont souvent des tests qui sont euh, gratuits. Alors ça dépend évidemment beaucoup des, des lenders euh, et des moyens qui sont mis, mis en place puisque c'est fédéral et... Ce n'est pas toujours les mêmes moyens qui sont mis dans chaque lande. Mais euh, la majorité des tests sont quand même euh, gratuits en Allemagne. En France, je pense que c'est... Euh, voilà, le... On retrouve moins souvent la situation que c'est gratuit. Euh, parfois, quand c'est le... Alors les réglementations changent euh, voilà, quotidiennement, comme vous le savez. Donc, euh, euh, voilà. donc, je crois que la dernière actualité, c'était que euh, si euh, le test est exigé par euh, le, le travail, donc par l'établissement, votre établissement, euh, le test peut être euh, gratuit euh, pour les volontaires et pour toute personne euh, qui travaille, euh, ouais, qui, tra qui a un cadre de, de travail peut-être que Christina, tu veux ajouter quelque chose, ou si des personnes ont d'autres choses à, à, à ajouter, du coup, dans le chat, volontiers. Bah alors, il faut effectivement suivre l'actualité, parce que ça peut changer assez rapidement. Donc, euh, oui. Alors, euh, il y avait d'autres questions ouvertes. On un peu. Euh, oui, donc, euh, les volontaires peuvent-ils promouvoir la langue Ah non, ça, c'est la question, du coup, qui, euh, qui a été répondue. Dans d'autres mmh. établissements. Donc, ça est déjà venu dessus. Oui. Donc, il y a une nouvelle question sur le coronavirus. Si le volontaire voir en Allemagne et aux vacances de la Toussaint, doit-il obligatoirement faire un test avant de revenir en France euh, Donc, là, actuellement, il y a des, des zones à risque en France, mais pas en Allemagne. En tout cas, euh, la, la France n'a pas encore déclaré des régions euh, allemandes comme zones à risque. Donc, euh, dans ce sens, normalement, euh, il ne faut pas faire de test. Voilà. C'est plutôt dans le sens inverse. Si vous, oui. vous, si vous êtes en France et que vous partez en Allemagne, euh, là, le test est, euh, est euh, obligatoire pour euh, plusieurs régions. Donc, euh, surtout le sud, l'île de France, euh, plusieurs euh, d'homme-tombe, chrome ouais. oui. Ça aussi, ça peut évoluer parce qu'il y a de plus en plus de zonaristes déclarés euh, comme tels par l'Allemagne. La, par Mmh. Euh, alors, du coup, j'ai peut-être raté le début de la question, mais euh, euh, alors, Laurine, avec le tuteur, c'est Florence Guindo qui euh, écrivait avec le tuteur, et si le volontaire est avec un enseignement de l'autre établissement J'imagine que c'est pour une intervention euh, dans un autre établissement, si c'est possible. C'est ça Je pense que c'était par rapport à la question à laquelle j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ah oui, donc c'est déjà fait, d'accord. Okay. Ouais, euh, il y avait aussi euh, Jacques-Orbeir Dorothée. Jacques-Orbeir Dorothée. Euh, je ne sais pas quand poser cette question, mais j'ai une question d'ordre financier. Euh, on a proposé de volontaire un logement de manière gratuite. Faut-il lui faire cette indemnité d'une centaine d'euros euh, Dans ce cas-là, non. On reviendra encore sur les questions financières. Euh, nous ne les avons déjà abordées, donc c'est bien de le. Bon, on les a déjà. Abordées. Nous allons encore l'aborder. Ah, on va encore l'aborder. Ouais. Oui. Donc on reviendra tout à l'heure dessus. OK. Pour la Toussaint, etc. Hop. Okay. Et donc je pense que c'est. Bon, on a fait à peu près toutes les questions. On reviendra sur le chat tout à l'heure. OK. Donc, on va continuer avec la présentation, euh, notamment là sur les séminaires pédagogiques. Donc, euh, comme vous savez, euh, les volontaires ont déjà participé à un premier séminaire début septembre. En tout, il y a quatre séminaires euh, pendant toute l'année qui sont obligatoires. Donc, ce sont 25 jours de formation obligatoires euh, pour tous les volontaires. Euh, comme dit déjà tout à l'heure, nous ne pouvons pas encore garantir que tous les séminaires auront lieu... Euh, en présentiel, et on va vous en informer le plus rapidement possible, bien sûr. Donc, ça veut dire vu que c'est obligatoire, ça ne représente pas des jours de congé, donc les volontaires doivent être libérés de leur mission à ce moment-là. Euh, oui, donc le séminaire, pour que vous ayez une idée, donc le deuxième séminaire aura lieu euh, en novembre-décembre, le troisième en mars-avril, et le dernier tout à la fin du volontariat normalement, tout fin juin. Et là, vous voyez un petit euh, exemple de programme de premier séminaire. Euh, donc, l'idée de, des séminaires, c'est de préparer euh, les volontaires, de faire une, une préparation interculturelle et linguistique au volontariat. Donc là, vous voyez déjà euh, ce qui est marqué en bleu, ce sont les, les unités interculturelles. Euh, et, ah non, euh, les, les unités marquées en, en vert. Euh, ça c'est l'interculturalité. Euh, et après il y a euh, les unités plutôt linguistiques marquées en bleu. Euh, oui. Donc là pour que vous ayez une petite idée, vous pouvez regarder vous pouvez regarder cet exemple un peu. Euh, sinon l'idée de, de ce volontariat c'est vraiment euh, aussi euh, le euh, que les volontaires puissent euh, apprendre à valoriser les compétences qu'ils qu qu vont euh, acquérir pendant cette, euh, pendant cette année de volontariat. Et euh, ils apprennent aussi des, des méthodes de l'ophage euh, qui, euh, qui sont non formées, comme l'animation linguistique. Et ça peut aussi être une, une idée, bien sûr, pour intégrer aussi dans, votre, dans, dans leur mission. Si, par exemple, ils proposent une petite animation linguistique euh, au début d'un cours, pour, pour donner une petite idée. Donc, vous pouvez bien sûr aussi, euh, voilà, voir avec les volontaires s'il y a quelque chose qu'ils peuvent intégrer dans, dans leur mission. Les séminaires euh, sont toujours, ou non, pas toujours, mais euh, trois séminaires, euh, on, on rend visite à trois séminaires. Donc, le premier séminaire, déjà, pour faire connaissance des volontaires, pour présenter... Euh, euh, le volontariat à répondre à des questions euh, de, oui, administratives surtout. Pendant le deuxième euh, séminaire, on va faire des entretiens individuels avec les volontaires et on va aussi rendre visite au dernier séminaire. Euh, voilà pour dire au revoir au, aux volontaires, répondre à leurs dernières questions. Aussi. Euh, donc pendant ce séminaire, les volontaires vont aussi rencontrer euh, les volontaires allemands et donc français qui sont actuellement en Allemagne. Et donc, ça leur permet aussi de créer un certain réseau et ça peut être aussi une occasion pour eux de, de construire des projets ensemble. Donc, euh, si par exemple, l'établissement euh, cherche un, un établissement partenaire allemand, vous pouvez bien sûr aussi voir avec, avec l'arbre volontaire euh, pour prendre contact avec des volontaires euh, donc français qui sont actuellement en Allemagne euh, pour éventuellement commencer un petit partenariat. Oui, Et donc là, on a une question euh, si le document sera envoyé. Euh, donc, euh, oui, on peut peut-être l'envoyer, mais surtout, on peut le mettre sur la plateforme euh, BFAIN dans la bibliothèque. Euh, donc, euh, donc, on arrive à la fin d'une première partie, il me semble oui, donc euh, on va revenir un petit peu sur vos questions. Si vous en avez en plus sur les points qu'on a abordés, n'hésitez pas à les poser maintenant, à les taper maintenant dans le chat. Donc, on voit que euh, s'ils rentrent donc en Allemagne pour le tout ça, ils vont devoir faire le test. Euh, oui, c'est ça. Ils sont obligés de bien. faire le test. Euh, alors, euh, actuellement, ça peut toujours changer, mais actuellement, euh, il faut pour pouvoir entrer en Allemagne. Euh, il faut avoir fait euh, un test 48 heures avant d'arriver en Allemagne. Et donc, du coup, se mettre en quarantaine jusqu'à l'arrivée des, euh, des tests. Euh, voilà. Euh, ou alors, euh, il faut, euh, si le test n'est pas fait en, en France, euh, du coup, avant d'arriver en Allemagne. Donc, euh, ils peuvent toujours le faire quand ils arrivent en Allemagne, mais ils doivent se mettre en quarantaine directement et faire un test sur place euh, et attendre les résultats en quarantaine. Voilà. Euh, alors, euh, on a euh, Isabelle Mazin également qui écrit, oui, euh, donc c'est vrai que j'avais vu ce, ce mail et je n'avais pas encore répondu. Donc, euh, oui, donc, euh, le, par rapport au séminaire, euh, on est, euh, prend en charge le, le, le test. S'il y a un test à faire, on le prend en charge. En revanche, si c'est à titre individuel des volontaires, on ne le prend pas en charge. Et donc, dans ce cas-là, il faudra envoyer la facture euh, euh, voilà, au, à volontariat.org. Au au donc, on avait envoyé un mail euh, aux volontaires déjà pour, euh, donc c'est surtout pour le groupe F, euh, où il y avait une personne qui était testée positive au Covid. Donc, euh, tout le monde a, a dû également faire le test et se mettre en quarantaine. Donc, pour ce séminaire-là. Oui, on prend le, les frais en charge et il faudra envoyer la facture. Les volontaires ont déjà reçu l'information par mail normalement. Euh, ouais, et donc, C'est ce que euh, Jean-Christophe Beck a également indiqué euh, ouais, pour ce cas euh, spécifique de séminaire. Oui. Ok, donc là on voit de, de Girgeny Guillaume que euh, le test pour ces euh, volontaires était gratuit. Donc euh, oui, non. Si par contre ce n'est pas le cas, on peut prendre en charge. Donc, euh... Vous pouvez vous adresser à nous. Ok. Il n'y a plus de questions ouvertes. Euh, on va continuer avec des, des informations administratives. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure des indemnités. Donc, euh, les volontaires euh, reçoivent une indemnité mensuelle de 473,04 euros de la part de l'Agence sociale civique. Donc, euh, cette somme est versée directement par l'Agence sociale civique, donc ça ne passe pas directement par l'OFage. Euh, en plus de ça, il y a une prestation de la part de la structure euh, d'une valeur d'au moins 107,58 euros. Donc, ça, c'est le minimum. Et du coup, on avait tout à l'heure la, euh, la question, donc c'est soit euh, une, une prestation en espèces, soit en nature, soit les deux combinés, mais en tout cas, il faut que la valeur soit au moins 207,58 Donc là, on a une, une nouvelle question pour vous. On veut bien savoir quels avantages financiers ou en nature vous mettez à disposition de votre volontaire. Donc, est-ce que vous leur versez une indemnité de 207,58 ou bien est-ce que c'est plus que cette somme minimum euh, Est-ce que vous prenez en charge également le logement ou euh, une réduction du, du loyer Est-ce que vous prenez en charge les, les moyens de transport ou le repas à la cantine Ou est-ce que c'est autre chose Donc, Et peut-être qu'il y en a qui, qui le savent pas pour, pour leur volontaires donc, est-ce qu'on est qu voit déjà les réponses non. Alors, on va présenter les réponses. Je vois que ça change encore un petit peu. Donc, euh, voilà, ça va être plus stable. Alors, on va lancer la, la présentation, des résultats. Ok. C'est déjà euh... visible pour tout le monde oui, donc là c'est visible pour tout le monde. Okay. Et euh, voilà, donc euh, en France, euh, voilà, les volontaires ont souvent la chance d'être dans des établissements où il peut y avoir des internats ou alors dans les, les, les collèges ou les lycées partenaires. Et, euh, voilà, ils peuvent être logés aussi euh, ailleurs si une convention est établie avec un autre, un autre une autre école. Donc c'est vraiment la majorité à 43%, c'est une prise en charge intégrale du logement ou euh, une forte, une réduction du loyer. Euh, c'est la majorité. Euh, pour euh, 35% d'entre vous également, il y a une prise en charge de la cantine. Euh, donc, euh, C'est des questions à réponse multiples, donc ça peut également être les deux en même temps. Euh, là, on ne le voit pas euh, tout à fait, mais en tout cas, bah, c'est pris en charge. Euh, ensuite, on a 11% euh, une prise en charge euh, des transports. Donc, c'est la carte des transports. Certaines structures euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir une réduction sur la carte des transports pour les volontaires euh, font une attestation comme quoi le, le volontaire euh, parfois est scolarisé ou euh, parfois ça marche, donc euh, ça peut être une astuce. Euh, voilà. euh, alors plusieurs personnes ont également euh, indiqué que c'est une autre, éventuellement une autre personne qui s'en occupe dans son établissement. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose où on vous, on vous recommande d'en parler avec votre volontaire pour, euh, voilà, pour que tout soit clair dès le départ et que euh, voilà, que tout soit transparent pour, pour vous et pour euh, le volontaire également euh, on a d'autres parfois avantages financiers alors dans ce cas-là n'hésitez pas à l'indiquer dans le, dans le chat parce que ça vous intéresse également et peut-être que ça peut donner des idées à d'autres tuteurs euh, voilà et donc euh, et donc voilà la, la minorité c'est l'indemnité de euh, 107,58 minimum. Alors on a oublié de vous dire mais euh, les, les sondages sont totalement anonymes. Euh, qui a coché quelle réponse Donc euh, voilà. Donc si vous êtes sur une indemnité euh, minimum N'hésitez ben, pas à voir euh, ce qui peut éventuellement être euh, mis en place euh, du coup pour le, le volontaire si c'est euh, si possible. Ben, on sait que ce n'est pas toujours possible, mais voilà. Euh, ouais. Pour rebondir sur, euh, sur l'indemnité la, de l'agence de service civique, ce qui est important à savoir, c'est que cette indemnité peut être versée que sur les comptes français. Donc, euh, on espère que tous vos volontaires ont déjà pu ouvrir un compte bancaire parce que c'est très important pour que le premier prêt, paiement euh, soit déclenché. Donc, euh, tous les volontaires ne nous ont pas encore envoyé de, de RIB. Donc... Euh, donc pour information, euh, si jamais votre volontaire n'est pas encore ouvert de compte, il euh, faudra le faire euh, le plus rapidement possible pour que, pour que la première indemnité arrive rapidement. Voilà, donc on va passer cette fois où, euh, on va passer cette fois aux, aux, aux assurances. Euh, voilà, donc tous les volontaires sont assurés dans l'Europe entière, euh, pendant toute la durée de leur volontariat, via l'assurance euh, privée allemande Dr Walter. Euh, donc, euh, l'assurance inclut euh, la maladie, donc une assurance maladie à l'étranger, la responsabilité civile professionnelle et privée, euh, les accidents pro et privés également, euh, le, rapatrie le rapatriement si hospitalisation, donc euh, ce n'est pas forcément un cas de coronavirus, euh, et l'assistance de l'assurance qui est joignable 24 heures sur 24. Euh, les, euh, donc, euh, par téléphone, ce sont dans les documents des volontaires qu'ils peuvent télécharger sur la plateforme VFA-IN. Euh, les volontaires peuvent euh, donc accompagner les sorties et les voyages scolaires grâce à cette assurance. Euh, alors Au niveau du, du temps de travail, c'est entre 24 heures minimum, vraiment minimum, et euh, 35 heures grand maximum par, euh, par semaine. Donc euh, d'ailleurs, euh, à ce propos-là, nous avons un petit sondage pour vous, pour euh, que vous voyez s'afficher. C'est un travail que vous prévoyez pour votre volontaire. Euh, donc euh, voilà, on sait que parfois il y a des changements dans l'établissement et que parfois vous cherchez des informations. Tout est indiqué sur la plateforme VFA In. Peut-être que euh, Laurine et Anna peuvent euh, mettre le lien vers la plateforme VFA In. Normalement, vous y avez tous accès. En tout cas, on, on l'espère puisqu'il y a beaucoup d'informations dans la bibliothèque. Euh, il y a la possibilité que les volontaires fassent des heures supplémentaires de temps en temps. Euh, par contre, elles doivent être euh, récupérées, euh, absolument. Et euh, par semaine, c'est un maximum d'heures supplémentaires de 48 heures par semaine. C'est l'agence du service civique qui le stipule. Euh, peut-être qu'en euh, attendant les, euh, les, les congés ouais. en attendant le, le sondage on peut passer au congé oui Alors, je vois que ça se stabilise euh, donc on va présenter les résultats rapidement donc euh, la majorité d'entre vous euh, donc ça, ça se démarque euh, assez euh, bien donc 62% d'entre vous c'est entre 25 et 30 heures par semaine on a la deuxième euh, autre majorité c'est euh, 24 heures euh, euh, par semaine, donc c'est voilà, vraiment le, le, le minimum. Euh, parfois, ce sont les, les volontaires qui ont besoin de, de plus de temps libre pour découvrir la région, par exemple. Euh, par contre, attention, donc on voit que ça concerne 10 d'entre vous, euh, des volontaires qui ont euh, moins de 24 heures de mission par semaine. Alors, dans ce cas-là, euh, on vous recommande très fortement de voir avec votre volontaire si ça leur suffit ou pas. Euh, parce que euh, voilà, parfois, ils peuvent, par exemple, euh, s'ennuyer ou ne, se, se trouver inutiles dans, dans l'établissement et puis ça, voilà, ça ne les encourage pas à se sentir euh, euh, voilà, bien intégrés dans la structure, parmi les collègues. Euh, voilà, Donc, euh, euh, attention et voyez bien avec eux si euh, tout va bien de leur côté ou pas. Euh, en sachant que vous, on sait très bien que vous ne pouvez pas dans 8 heures les accompagner euh, 24 heures sur 24 dans l'établissement, euh, n'hésitez pas à les présenter à d'autres collègues euh, qui sont souvent, euh, en tout cas c'est des retours que nous avons, mais qui sont souvent ravis d'avoir euh, un, un soutien, euh, du coup que ce soit ponctuel ou que ce soit euh, voilà, étalé sur l'année ou sur un trimestre ou sur quelques mois, peu importe, mais en tout cas, voilà. a euh, 5% d'entre vous qui déclare un temps de travail entre 31 et 35 heures. C'est du coup de le respecter aussi. Et par contre, c'est avec le temps de, le temps de préparation inclus. Donc, euh, oui. si les volontaires doivent préparer quelque chose à la maison, ça compte aussi comme, comme le temps de travail, bien sûr. Mm -hmm. Puis, euh, ok, donc on continue sur le congé. Euh, et après, on va, on va répondre à vos questions. Je vois que oui, vous avez encore quelques questions. Euh, alors, pour le congé, donc les volontaires ont droit à deux jours de congé par mois. Donc, ça fait 20 jours de congé pendant la durée du volontariat. Pendant ces deux mois. Par contre, si le volontaire ne travaille pas pendant les vacances scolaires, et lui, il n'a pas droit à ces jours de congé en plus. Donc, euh, c'est le, le, le, le minimum, mais bien sûr, si vous êtes fermé pendant les vacances scolaires, ça peut, être, ça peut représenter, représenter un peu plus que, que 20 jours. Euh, pour des raisons familiales, par exemple, euh, naissance, mariage ou décès, il est possible d'avoir euh, 3 à 10 jours de congé exceptionnels en plus. Donc euh, là, ça, il faudra voir d'après chaque événement. Euh, en ce qui concerne l'absence euh, pour des raisons euh, pour maladie, euh, donc si jamais votre volontaire est malade, elle, il doit bien sûr euh, prévenir l'établissement. Et euh, donc vous, je, on vous conseille de voir avec l'établissement, euh, avec le volontaire, quelle procédure suivre. S'il doit euh, appeler au secrétariat ou, euh, ou prévenir par mail le tuteur. Donc, ça, c'est bien sûr différent d'après chaque établissement. Donc, on vous, vous, vous, euh, on vous conseille vraiment de voir avec, avec la volontaire ou le volontaire. Et euh, par contre, euh, à partir d'une absence de trois jours, euh, il faut que là où le volontaire envoie une copie du certificat médical à son interlocutrice au phage. Donc là, au plus tard, il faut euh, un certificat médical. Donc, se rendre euh, chez le médecin. Et euh, ce qui est important encore à, à dire, donc, si jamais euh, l'arbre de volontaire manque euh, sans prévenir, euh, merci de, de nous en informer aussi. Nous avons déjà eu le cas d'un volontaire qui n'était pas là pendant, pendant quelques semaines et nous, on a eu l'information seulement à ce moment-là. Donc, ça, bien sûr, ça peut être euh, délicat. Okay, peut-être qu'il y a une, une urgence, un cas d'urgence, peut-être. Euh, voilà donc euh, ça pose aussi problème bien sûr au niveau du contrat et de l'assurance. Donc là c'est important de nous prévenir aussi dans ce cas-là. Euh, donc euh, nous allons passer à une, une petite intervention du coup. Nous avons demandé à, à Alexandrine Laurent qui est donc euh, tutrice euh, au collège de épi en Normandie euh, d'intervenir et de donner un petit euh, un Petit témoignage du coup sur, euh, sur euh, ces, euh, les dernières années d'accompagnement du d'un volontaire dans le cadre du programme. Donc, euh, on va vous, euh, vous laisser la parole et peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Sinon, euh, voilà, on pourra toujours s'arranger par, par email. Donc, euh, euh, Madame Laurent, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Euh, D'abord, je voulais vous dire que ça fait plaisir de découvrir vos visages, puisque ça fait quelques années déjà que je vois passer vos noms. Euh, donc, c'est plutôt chouette ce moment. Euh, alors ensuite, je tiens oui, à rassurer peut-être les, les tuteurs et tutrices qui euh, euh, accueillent quelqu'un pour la première fois. Euh, on a un peu l'impression au mois de septembre qu'effectivement, c'est euh, chronophage d'accueillir quelqu'un. Euh, ça prend du temps. Il faut aider euh, le jeune, évidemment, à s'installer, à se sentir bien. Euh, mais, évidemment, je pense que le mois de septembre, c'est peut-être le pire. On est dans notre rentrée. Euh, il faut installer la personne. Il faut régler des problèmes administratifs. Euh, je vois dans le chat que certains se heurtent à des problèmes de papier avec les banques. C'est vrai que c'est agaçant. Euh, c'est là qu'on se dit que l'Europe encore, a encore beaucoup de choses à faire. <rire> euh, mais ça passe ça passe et après, c'est euh, que du bonheur. Euh, on a vraiment un retour sur investissement, j'ai envie de dire, euh, de tout le temps qu'on y passe au début. Et euh, voilà, donc tout ça pour, pour rassurer euh, les, les néo-tuteurs et tutrices. Euh, moi, je trouve ça très important, effectivement, de les accompagner pour l'appartement, pour assurer leur logement, euh, tout ce qui concerne aussi les démarches euh, d'allocation logement, si certains sont logés dans des appartements euh, privés et pas par le lycée ou le, le collège, euh, parce que ce sont des démarches qui, même pour des Français, s'avèrent très compliquées. Et euh, il faut aussi, ne faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres personnes dans l'établissement qui s'y connaissent peut-être mieux que vous. Euh, voilà, alors ce qui me paraît important aussi, c'est d'intégrer très très rapidement le volontaire à un réseau de, de connaissances au sein de l'établissement, mais aussi à l'extérieur. Euh, cette année, euh, ma volontaire n'a pas vraiment de chance parce qu'il n'y a pas d'autres volontaires dans, dans, dans la région euh, proche de son établissement. Euh, les années précédentes, c'était quand même plus facile parce qu'il y avait d'autres volontaires à proximité. Donc, très rapidement, ils se trouvaient des occupations le week-end, ils sortaient, c'était chouette pour eux. Là, cette année, j'essaie de la mettre en relation avec d'anciens élèves avec qui je suis encore en contact pour qu'elle rencontre des, des jeunes de son âge parce que ça, c'est quand même un, une grosse difficulté. Moi, je suis dans un établissement à la campagne euh, et donc les gens qui s'intéressent euh, aux jeunes volontaires sont plutôt euh, d'un certain âge je l'intègre aussi dans le, le comité de jumelage de la ville euh, mais en général ce sont quand même effectivement des personnes d'un certain âge euh, ce que les jeunes volontaires à chaque fois ce qui ne les gêne pas ils sont contents d'avoir euh, d'avoir des relations avec d'autres personnes euh, mais il faut quand même essayer, euh, dans la mesure du possible, de mettre les jeunes en contact ou alors avec d'autres assistants de langue. Euh, et, et là, c'est vrai que le lien est un petit peu compliqué. Il faut aller chercher les informations dans les lycées euh, aux, aux alentours. Euh, au, au sein du collège, moi, je lui fais créer tout de suite un compte ENT. Euh, pour, que le, pour que le volontaire puisse euh, tout de suite entrer en contact avec les autres collègues, euh, avec les élèves aussi euh, cette année, comme elle intervient beaucoup dans les classes de sixième pour faire la promotion de l'allemand, elle a même des accès, euh, je suis un petit peu jalouse, parce qu'elle a des accès que, que moi je n'ai pas. Donc elle a vraiment tous les emplois du temps de tous les sixièmes, de toutes les classes de sixième. Elle va pouvoir visualiser quand des collègues sont absents, quand, les, quand il y a des heures de classe qui sont libérées, donc où elle peut intervenir euh, et proposer des ateliers à ces classes de sixième-là euh, spécifiquement. Euh, donc, ça nécessite aussi euh, une grande communication au départ avec les collègues euh, profs principaux des classes de 6 euh, Il faut pouvoir s'appuyer sur eux euh, pour qu'eux puissent guider un peu les sixièmes. Surtout que là, on est au mois de septembre. Euh, ils sont encore un petit peu, euh, peu perdus dans l'emploi du temps, dans leurs emplois du temps. Donc, il faut vraiment bien, bien pouvoir communiquer avec les, les collègues principaux des classes de sixième. enfin dans mon cas puisque je suis en collège euh, voilà après il faut ce qui est difficile enfin moi ce qui m'a semblé difficile la première année c'était euh, de laisser de la place aux volontaires dans mon cours euh, ceux qui ont l'habitude d'avoir des assistants de langue euh, bah, peut-être que ça leur, a, ça leur pose moins de problèmes. Moi, c'était la première fois et c'est vrai que euh, c'est compliqué. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à diviser les groupes, euh, laisser carte, carte blanche aux volontaires. Et en général, ça se passe très bien. Les élèves adorent, ils préfèrent être dans le groupe avec le volontaire qu'avec le professeur. Et quand ça se passe comme ça, c'est vrai que c'est super. <rire> voilà. Voilà. Euh, pour en avoir fait moi-même l'expérience, je me suis retrouvée moi-même stagiaire observatrice euh, pour passer un diplôme de FLEU. Et c'est vrai que c'était très très enrichissant de me retrouver dans la situation du, de la personne qui observe et qui doit de temps en temps aider, euh, euh, prévoir des activités annexes. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Euh, parce que parfois, euh, le volontaire semble un peu déconnecté du cours ou ne suivre pas très bien. Et, et bon, voilà, c'était très intéressant de, de se retrouver dans la peau d'un stagiaire. Voilà ce que, ce que je peux apporter comme, comme témoignage d'expérience. Super. Merci beaucoup. Bon, ouais, Merci, merci, merci, merci beaucoup pour, euh, pour votre intervention, parce que même nous, ça ça nous met vraiment le voilà l'œil sur sur certains problèmes qui peuvent qui peuvent arriver qui arrivent très régulièrement chez dans plusieurs structures ce qui est tout à fait normal mais ça voilà ça éclaire peut-être aussi beaucoup les, les personnes qui sont nouvelles euh, tutrices euh, du coup dans, dans le programme euh, voilà, en tout cas, ce sont des choses on essaye, nous, au maximum, d'être euh, présent pour les tuteurs et pour les volontaires aussi, s'ils si, euh, ben, ont parfois, en plus de tous ces problèmes-là, il y a aussi des problèmes interculturels qui peuvent euh, intervenir. Pourquoi est-ce que c'est autant hiérarchique en France, alors qu'en Allemagne, c'est plutôt une hiérarchie horizontale, euh, ce genre de choses Et donc, du coup, voilà, en tout cas, c'est vrai que voilà, être volontaire et arriver comme ça en début d'année, euh, ça peut être assez délicat, on, on comprend oui. tout à fait Ouais, Et si je pouvais ajouter quelque chose aussi, puisque ça s'est produit hier, euh, l'interculturel, il marche aussi dans les deux sens. Et il faut peut-être... Aussi, bon il faut essayer de le faire de façon diplomate, mais éduquer nos collègues à l'interculturel, puisque hier, elle est intervenue dans une classe de sixième, elle a fait quelque chose de très très bien, avec une chanson « Il fallait que les élèves bougent ». Et euh, la collègue qui, est, qui faisait classe à côté, apparemment, c'était très très bruyant. Et la collègue est intervenue et a demandé du calme, et euh, ça a déjà fait le tour du collège, qu'attention, il ne faut, faut pas faire n'importe quoi, il faut calmer les élèves. Et on touche là à la différence euh, entre une gestion de classe allemande et une gestion de classe française où tout le monde doit être, doit se taire et, et rester bien sagement à, assis à sa table. Euh, c'était pas, bon, j'étais pas présente puisque c'était une classe d'animation de découverte de l'allemand. Euh, d'après, j'en ai parlé avec elle et d'après, évidemment, c'était pas le bazar, c'était juste que c'était une activité un peu bruyante, certes, mais ça a tendance aussi à déconcerter les, les collègues français qui n'ont jamais assisté à un cours en Allemagne. Voilà. Oui. On a de temps en temps ce genre de retour, effectivement, de, de petites incompréhensions. Souvent, ça s'arrange au fur et à mesure de l'année, quand les problèmes sont oui. directement traités et discutés avec les collègues et le volontaire. Donc, ça va vraiment toujours dans les deux sens. Euh, mais euh, voilà. généralement, ça se passe de mieux en mieux au fur et à mesure de l'année. Oui. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on espère, nous aussi, et vous aussi, j'imagine. Je... Euh, eh merci beaucoup pour votre intervention. Euh, Avec plaisir. Est, euh, réciproquement, on est ravis aussi de pouvoir mettre un visage sur, sur le. <rire> D'accord. Ouais. Euh, alors, du coup, euh, on va euh, continuer, mais on voulait vous donner un peu de temps Avance, euh, ce vite. On avait pris un petit peu de retard en début de webinaire. Euh, donc, euh, on, va, on va continuer sur... Euh, beaucoup de choses ont déjà été vues, donc euh, peut-être qu'on pourrait aller euh, plus vite là-dessus, sur les, les, les arrivées et les phases d'adaptation des, des, des volontaires. Okay. Euh, vu qu'il y a beaucoup d'interactions dans, dans le chat. Très rapidement, j'ai noté quelques questions. Bah, déjà, j'ai vu que vous avez beaucoup échangé sur les comptes bancaires. C'est difficile euh, parfois de, de les ouvrir. Donc, nous sommes vraiment désolés. Euh, malheureusement, l'Agence de service civique n'accepte pas de comptablement. Donc, malheureusement, il faut. Euh, voilà, il faut, il faut pour ouvrir ce compte, euh, j'ai vu que vous avez déjà échangé sur plusieurs euh, banques euh, où c'était plutôt facile. J'espère que ça pourra vous aider Donc les conseils que vous avez eus euh, de la part des autres tutrices et tuteurs. Euh, après, j'ai vu qu'il y avait une question euh, sur, euh, sur les jours de congé. Donc, si jamais il y a... La question était si, euh, euh, si dans, pendant un mois, il n'y a pas de... Euh, de vacances scolaires s'il faut donner les deux jours de congé. Euh, non, dans ce cas-là, euh, les, les deux jours par, par mois, c'est vraiment pour la totalité du volontariat. Donc, ça veut dire 20 jours sur la durée du volontariat et donc, il ne faut pas donner les deux jours euh, en plus euh, si pendant un mois, il n'y a, a pas de congé, euh, pas de vacances scolaires. En sachant que les deux jours, ce sont deux jours minimum, euh, donc c'est 20 jours minimum dans l'année. Parfois, évidemment, avec plus de, de vacances scolaires, donc ça, fait, ça dépasse les 20 jours, ça, ce n'est pas un problème, c'est l'inverse qui pose problème. Voilà. Euh, et c'est à voir entre vous, avec, euh, entre tuteurs et volontaires. Et donc si jamais là, le volontaire doit prendre, parce que c'était aussi une question par rapport à ça, si la volontaire doit partir un jour avant en vacances scolaires, parce que là, vous pouvez voir entre vous, euh, dans l'établissement, et aussi, voir sinon, peut-être que là où le volontaire a accompagné une excursion et du coup à faire des heures supplémentaires. Donc, là, ça ne pose pas de problème si vous, vous êtes d'accord. Donc, j'espère euh, que nous n'avons pas raté les questions importantes et peut-être qu'on va d'abord euh, continuer. S'il y a encore quelque chose d'important, n'hésitez pas à, à nous envoyer à nous cette question. Euh, oui, euh, par rapport euh, à l'arrivée des volontaires. Donc là, tous les volontaires sont arrivés. Euh, donc, euh, les, les tutrices et tuteurs ont accueilli les volontaires euh, à la gare ou à l'aéroport, mais aussi, bien sûr, dans la structure d'accueil. Donc, ce que nous, on conseille, c'est de faire un petit pot de bienvenue au début du volontariat pour que les volontaires puissent vraiment rencontrer toutes et tous les collègues. Parce que pour euh, ça, le volontaire est, voilà, tout le monde connaît, connaît le volontaire, le volontaire se sent mieux intégré, donc on conseille vraiment de cette, cette présentation. Même si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien sûr euh, toujours le faire. Euh, donc, par exemple, organiser un petit pot de bienvenue. Euh, oui, et aussi, ça peut aussi être l'occasion pour, pour que des projets se créent. Donc, euh, si par exemple un volontaire, euh, euh, intéressé par un certain cours et il rencontre un, un, un, un professeur de, de ce, qui, qui, euh, qui enseigne ce cours, ça peut être, ça peut être très intéressant et là, volontaire, là où le volontaire peut créer de nouveaux contacts. Donc, voilà mm -hmm. euh, Concernant du coup les, les profils de volontaires, donc euh, évidemment euh, ça a déjà été un petit peu abordé, euh, le, le début d'année peut être parfois difficile puisque alors, pour le service civique, euh, la tranche d'âge euh, des volontaires est entre 18 et 25 ans, et il n'y a pas de diplôme requis. Euh, ça, c'est euh, du coup le, le statut de l'agent du service civique qui le stipule. Euh, dans les faits, en réalité, euh, le, quasiment, le, il n'y a presque aucune exception euh, chaque année, euh, la plupart des volontaires allemands qui postulent pour venir en France euh, sont, euh, sortent du bac, puisqu'il y a vraiment la culture du. Euh, donc, un volontariat, c'est ce qui se, se prête le mieux pour les, les jeunes Allemands. Donc, ils ont souvent tous 18 ans, euh, et donc euh, pas forcément de diplôme euh, à côté. On leur demande néanmoins d'avoir euh, un minimum, si c'est l'exigence de l'ophage, euh, d'avoir un niveau de langue au moins de A2. De pouvoir au moins pouvoir se présenter et euh, ensuite pouvoir continuer à progresser, pas d'avoir un niveau euh, débutant 2 euh, à 1. Ce qui peut arriver parfois, puisque euh, dans les jurys, on ne voit pas forcément tout tout de suite. Peut-être que ce sont certaines phrases qui passent très bien et puis euh, voilà, et on ne se rend pas forcément compte de tout en 30, en 30 minutes de, de, de euh, Voilà, du côté. Voilà, les, euh, informations sur les, les psychologies. Euh, il peut y avoir des, euh, des problèmes psychologiques de la part des, des volontaires. Euh, donc, euh, les années dernières, il y avait de temps en temps des volontaires avec des, des problèmes psychologiques. Euh, tous les volontaires doivent, euh, par contre, déposer une attestation médicale, euh, enfin, nous montrer une attestation médicale, comme quoi ils sont aptes à partir à l'étranger et travailler du coup en France. Euh, et en plus de cela, on leur demande de remplir, un... c'était obligatoire, mais euh, le, le questionnaire de santé, on leur demande de remplir en plus, euh, euh, voilà, c'est une déclaration sur le nom, donc on n'a pas forcément toutes les informations, et de toute façon, euh, ce sont des informations qui sont confidentielles. Donc nous, nous n'avons pas le droit de les, euh, de les communiquer à des, des personnes tierces, en revanche, on encourage fortement les volontaires à en parler à leurs tuteurs s'ils si, euh, sont concernés euh, et également s'ils si ont des, des, des maladies euh, autres que psychologiques. Euh, nous, en tout cas, le fait de leur demander de remplir ce questionnaire-là, ça nous permet de les accompagner aussi de notre côté au maximum et de comprendre, enfin, de manière plus individualisée, et de comprendre aussi peut-être mieux s'il y a certaines incompréhension, malentendus qui peuvent émaner régulièrement de la, de la part du, du volontaire ou d'une situation qui revient régulièrement, euh, voilà. Euh, pendant les jurys, euh, bon, évidemment c'est euh, toujours un petit peu compliqué de tout voir pendant ces, les jurys de sélection, mais euh, on essaie de faire le, le maximum. Ce qui compte aussi lors de la sélection des volontaires, euh, ce sont également les compétences sociales, euh, puisque euh, pendant ces jurys-là, on leur demande de participer à des animations linguistiques euh, euh, et on essaie d'observer, euh, du coup, un peu leurs leur, leur compétences. Cette année, c'était en ligne, donc c'était vraiment plus particulier. Mais euh, voilà, ça nous permet d'anticiper euh, ou d'éviter des, euh, des, des, des surprises. Voilà de ce côté-là. Euh, peut-être qu'on peut venir à la régularité des entretiens, donc qui avait déjà été abordé aussi tout à l'heure. Euh, euh, donc, Christina, je te laisse continuer peut-être. Oui. oui, donc on, on conseille aussi de faire régulièrement des entretiens avec là où le volontaire. Au début, surtout euh, pour voir quelles sont les attentes des de volontaires par rapport à la mission, euh, mais aussi par rapport au, à l'accompagnement et qu quelles missions sont possibles. Bien sûr que tous les, toutes les missions ne sont pas possibles dans tous les établissements et aussi quels sont les intérêts du, de la volontaire. Donc, nous avons euh, mis des modèles euh, sur la plateforme bfa -IN, donc là que vous pouvez voir maintenant, j'espère. Euh, donc, nous euh, avons des exemples pour des, des entretiens euh, de type mensuel et, euh, et des entretiens euh, euh, euh, et voilà. Oui. Donc euh, oui. ça, c'est vraiment juste des idées euh, pour, pour vous donner quelques idées de ce que, de ce que ça pourrait être et de ce que vous pourriez aborder comme question. Euh, et bien sûr, vous êtes complètement libre, mais c'est juste pour vous donner une, euh, une idée, pour vous donner un petit modèle. Euh, donc, en ce qui concerne la fréquence des entretiens, bien sûr c'est à vous de voir, euh, ça dépend beaucoup de la personnalité de, du volontaire, il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de, de suivi euh, et donc d'entretiens de, plus réguliers, ça peut aussi bien sûr changer au cours de l'année, donc peut-être euh, qu'au début le volontaire a besoin de plus d'entretiens et à la fin, on, voilà, ce sera possible d'en faire moins. Donc, euh, là, voilà, une, une petite question par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez À quelle fréquence euh, est-ce que vous pensez faire des rendez-vous avec votre volontaire Donc, on a plusieurs options. Euh, première option, tous les jours. Deuxième, au moins une fois par semaine. Une fois toutes les deux semaines. Tous les mois où euh, vous ne savez pas encore. Donc, là, vous avez la possibilité de, de répondre comme... Euh, oui, comme j'ai dit, bien sûr que ça peut évoluer au cours de l'année, mais euh, j'imagine que vous avez déjà une petite idée de tout ce, que, ce qui est prévu. Donc là, on a déjà. Donc, euh, il y a déjà pas mal de réponses qui sont venues. Euh, ça continue encore un petit peu, mais je vais euh, clore maintenant les, euh, le sondage pour passer au résultat. Donc, euh, alors là, c'est vraiment à titre d'information peut-être pour vous, pour vous situer aussi euh, par rapport aux autres, aux autres tuteurs. Donc, plus de la moitié euh, d'entre vous euh, font ou ont prévu un, un rendez-vous avec son volontaire une fois par semaine. Euh, là, 9%, vous êtes, euh, euh, voilà, 9 à, à lancer un entretien tous les jours avec votre volontaire. 17% une fois toutes les deux semaines et euh, euh, 9% tous les mois. Euh, alors pour les 13% qui ne savent pas encore, du coup vous pouvez peut-être vous situer, vous inspirer de ce, que, ce qui se fait. Euh, que ça dépend d'autres de, de, choses. Mais comme euh, déjà annoncé aussi euh, tout à l'heure, euh, en début d'année, on vous conseille vraiment là, fortement, c'est que ça prend du temps, mais vraiment de... de prendre le temps d'accompagner le volontaire le plus possible pour qu'il soit ensuite euh, autonome euh, de plus en plus. Donc, plus l'accompagnement au début d'année est, euh, est, est présent, plus, euh, plus le volontaire prend ses marques facilement. Donc, ça, c'est en tout cas un constat qu'on qu a eu. Euh, autre constat qu'on a eu également, c'est... Alors, euh, oui, la... est la PowerPoint. C'est... Alors, on a une... Euh... Euh, notre volontaire a pu faire un petit récapitulatif des, euh, des différents euh, retours que les tuteurs leur ont fait, que les volontaires leur ont fait également. Euh, donc vous avez ici un, non, je, je, je vous avez ici un, un, un récap de ce qui marche le, le plus, euh, en tout cas pour le, pour le début d'année. Donc, la première chose, c'est de bien intégrer le volontaire à l'équipe pédagogique. Et évidemment, euh, ce sont les besoins les plus importants euh, des, des volontaires euh, des années précédentes. Euh, en fait, ça leur permet d'asseoir leur légitimité et leur euh, crédibilité auprès des jeunes parce que parfois, les écarts, enfin, surtout pour les Allemands, les écarts d'âge avec les élèves en lycée, euh, par exemple, sont très minimes. Donc, on euh, va les présenter comme un comme un membre à part entière de, de l'équipe pédagogique, c'est quelque chose qui, qui les aide. Euh, le deuxième point qu'on a recensé, c'est que, euh, surtout pour les premiers mois, en fait, c'est d'être indulgent avec le volontaire pour lui laisser le temps de prendre ses, ses marques. Euh, comme déjà dit, ce n'est pas une personne salariée et donc euh, qui n'a pas non plus tout le background qui peut exister, euh, Il peut y avoir derrière des personnes qui sont en stage, qui font des études dans ce sens-là, comme, comme des assistants de langue qui travaillent pour... Euh, voilà, pour un domaine bien spécifique, chez les volontaires c'est différent. Euh, voilà, il faudra le assurer les premiers mois et cette phase de découverte et de familiarisation est importante pour lui permettre de créer des habitudes et gagner en confiance au fil des mois. Euh, troisième point, c'est l'encadrement du, du volontaire. Euh, il fera parfois preuve d'initiative, là ça dépend aussi beaucoup des personnalités, euh, et combien de fois de lui donner des tâches précises à, à réaliser enfin, pour lui donner un cadre de travail. Euh, c'est souvent, surtout pour les Allemands, leur première vraie expérience professionnelle. Euh, le, le quatrième point, c'est de lui confier les activités annexes et pas seulement des interventions en cours, lui proposer d'intervenir sur les, les pauses méridiennes, par exemple. Euh, voilà. Euh, c'est également aussi selon leur personnalité. Et puis la, la dernière chose, la plus importante, c'est d'instaurer un climat de confiance, puisque... Euh, ça incite en fait les volontaires à mieux communiquer quand il y a des, des problèmes. Euh, alors, il nous reste peu de temps ensemble. Euh, on a déjà dépassé de, de 13 minutes. Euh, on vous invite à, du coup, à écrire vos, vos dernières questions dans le, dans le chat, si, euh, si vous en avez, pour qu'on puisse revenir de, dessus. Et aussi, si jamais tout à l'heure vous n'avez pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous l'écrire encore une fois euh, pour qu'on puisse encore répondre. Oui. Et euh, encore une, euh, une dernière remarque, juste par rapport à la, à la plateforme VFAIN. Donc là, il y a une bibliothèque où vous trouvez plusieurs documents. Euh, vous trouverez euh, la semaine prochaine euh, le guide des structures actualisées pour cette année euh, avec des informations pratiques, euh, avec des informations sur le volontariat, euh, sur l'accompagnement euh, qui est fait par l'OFAGE. Et il y a encore un autre guide, euh, guide pédagogique pour tutrices et tuteurs qui a été fait par l'agence de service civique, euh, plutôt, sur, euh, plutôt sur des concepts comme euh, le choc culturel, etc. n'hésitez pas à jeter un œil également. Euh, après, vous aurez accès au guide des volontaires, euh, le guide que les volontaires, qui est destiné normalement aux volontaires, donc juste pour votre information. Euh, et il y a aussi un plan de crise, donc si jamais il y a un, un cas d'urgence à qui vous pouvez vous adresser, il y a aussi un numéro d'urgence de l'ofage euh, qui est dedans. n'hésitez pas non plus voilà, à, à regarder plus en détail ce document. Et il y a aussi un document euh, sur les actualités, de donc Corona, donc, ce qu'on a dit au début du, euh, du webinaire. Euh, C'est également euh, dans, dans cette bibliothèque. Oui. Euh, et ben, comme je dit tout à l'heure, il euh, y a les guides aussi pour les, pour les entretiens euh, mensuels et trimestriels et, euh, et la carte est structure, je pense que c'est plutôt sur le site internet. Oui. C'est sur le site internet et on peut volontiers vous l'envoyer le, euh, par mail. J'ai vu défiler dans le chat qu'il euh, y avait l'idée de lancer un groupe Facebook entre tuteurs pour vous donner des tips et, et astuces. Euh, alors, euh, si, vous, si vous souhaitez le faire, euh, très volontiers, si une personne a envie de lancer un groupe, euh, elle peut l'écrire dans le chat, par exemple, ou, ou l'envoyer par mail plus tard, et puis on peut le lancer et puis l'envoyer le, le, à tous les tuteurs et tutrices voilà, qui, qui sont en France. Et euh, pourquoi pas, pour les tuteurs en Allemagne, également, comme, comme vous, le, vous le souhaitez. Euh, en tout cas, on peut tout à fait le, le communiquer à tout le monde. Euh... Donc je crois qu'on arrive euh, presque sur la fin. On peut regarder du coup les, les, les dernières questions. Euh, alors j'ai vu également euh, la question de quel serait le rythme idéal euh, donc, concernant les entretiens pour nous euh, formatrices à l'OFAGE. Euh, on aimerait bien pouvoir vous donner une réponse euh, unilatérale pour tout le monde. Euh, ça dépend évidemment des, des volontaires. Euh, certains sont très autonomes dès le début, même à 18 ans. Euh, certains, euh, même à 19 ans, du coup, sont, sont un peu moins autonomes et du coup, ont besoin d'un accompagnement. En tout cas, euh, de manière globale, on vous encourage vraiment à accompagner le plus possible dès le, dès le début. Et les réunions ne sont pas forcément... Euh, alors, c'est bien que ce soit quelque chose de régulier, par exemple, une fois par semaine, euh, voilà, de vraiment s'asseoir avec deux chaises, une table et puis euh, bon, un crayon et puis noter pour le volontaire toutes les... Toutes les voilà, ces différentes missions devant un planning par exemple mais euh, ces réunions ça peut également je l'ai vu passer dans le chat euh, un, un café ou euh, euh, à la fin de la journée si vous si vous, vous voyez donc euh, vous va échanger un petit peu là dessus ça peut également être par whatsapp donc c'est quelque chose qui se fait de, de plus en plus euh, euh, voilà. Donc, euh, voilà et évidemment ça change dans le temps est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions que je n'ai pas vues? Euh, oui, donc il y a une question par rapport à la bibliothèque, où elle se trouve. Euh, on va de toute manière vous envoyer les liens et donc on peut aussi vous dire exactement où se trouve la bibliothèque. Euh, il y a un onglet année de volontariat et là un onglet euh, bibliothèque, il me semble. Mais ça, euh, nous pouvons confirmer euh, par mail quand on envoie de toute manière le lien et les informations. Ou sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Et donc on pourra vous dire ça euh, plus facilement. Merci beaucoup. Je vous laisse. Bonne journée. Au euh, merci beaucoup pour votre intervention. Au alors, euh, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour, pour vos mots. Voilà, euh, on lit bien le, le chat. Euh, on est ravi que vous ayez participé euh, au webinaire. Euh, nous restons en contact de toute façon. Euh, J'ai peut-être oublié de donner une information euh, du coup pour le groupe C et F. Euh, donc après cinq ans à Lofage, je, je, à Saarbrück, je m'en vais retourner en Bretagne. Donc à partir du mois de février, février-mars, donc euh, il y aura une remplaçante du coup en cours d'année. Euh, on vous enverra de toute façon des, des informations euh, à par email. Mais, mais euh, je, je voulais vous le dire aussi. Pas... Par webinaire. Merci beaucoup à vous pour votre participation très active et, et tous les retours que vous avez, avez donnés. C'était très intéressant, même si malheureusement, on n'a pas tout vu, pu voir, mais on va bien sûr encore lire tout en détail. Euh, si jamais il y a des questions qui sont encore ouvertes, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, on va bien sûr vous répondre. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et à bientôt, on est dans